Ben Aujourd'hui, genre de tempête, mais surtout préparation de carénage, et j'ai un peu de navigation à faire pour y aller. Et ben comme beaucoup, j'allume la navigation. Et là, grosse surprise, on voit bien il n'y a absolument rien qui s'affiche. Et ça, quand elle fait cette tête-là, l'électronique, c'est mauvais signe. Pourtant, je peux vous dire, il y a du vent, il y a au moins 25 nœuds dehors. On va aller regarder sur le NSS et à côté les autres afficheurs voir si on a pareil. Et là, manifestement, ça guère mieux. pas mieux. Tac, tac. Je sais absolument pas d'où ça vient de problème. Je suppose qu'il y a un endroit dans la connectique où ça va pas. Parce qu'au début je pensais que allait nous mettre tout seul, mais en fait non, je vois aucun instrument. Les uns sont séparés des autres. Et euh, je sais pas encore comment je vais procéder, mais heureusement j'ai fait l'acquisition d'un produit qui s'appelle un can usb converter. Euh, je crois que euh, ça s'appelait ST10 chez Simrad alors c'est cette petite chose ça ressemble à la T10 mais ça fonctionne avec un connecteur inverse le, la T10 il a un connecteur femelle type B alors que type A pardon alors que là on a un connecteur mâle type A voilà donc euh, on va pouvoir le brancher dans l'ordi et faire un diagnostic avec le logiciel qui va bien on va essayer cette chose qui ressemble à un connecteur double il faut un cap supplémentaire sinon on est obligé de faire instrument par instrument ou d'en débrancher un de faire le tour enfin il ya plusieurs stratégies possibles heureusement moi j'ai un câble durable de 30 cm ça doit bien valoir une vingtaine d'euros c'est cette petite chose chez simrad tout de suite que je... tous les connecteurs sont pris donc on va pas pouvoir le faire autrement que d'en les un un pour brancher mon outil diagnostique le ST10 euh, je l'ai connecté à l'ordi qui est pour l'instant sous Windows 7 fort heureusement parce que le ST10 manifestement ne, ne supporte pas une version plus récente euh, je crois que même c'est Windows XP qui est recommandé mais bon peu importe et il est fourni avec une clé USB donc on va regarder ce qu'elle nous dit on va installer le siège je l'ai pas encore fait donc euh, ce sera ma première tout est en anglais mais ça c'est pas bien grave Alors, la seule chose que j'ai déjà faite c'est que j'ai déjà installé les pilotes pour le 10 je l'avais déjà installé il y a longtemps, voilà donc là il est connecté manifestement et effectivement là il trouve rien c'est normal puisque il est connecté à rien. La première chose à savoir c'est que manifestement le st10 n'auto-alimente pas les instruments euh, de lui-même. Euh, bon, on pouvait s'en noter en USB euh, du 5V alimenté du 12V C'était un peu compliqué en termes de puissance Donc euh, il faut le connecter soit à une source d'alimentation Soit on a un câble SIMnet vers 12V à brancher sur la ST10 Soit on va essayer de le piquer sur un des râteaux du, du réseau C'est ce que j'ai fait en connectant ce câble là Sur la T10 qui est installée sur mon bateau on voit la référence de la T10 tout connecté et déconnecté on a presque récupéré tous les instruments sauf un qui moi sur mon troisième plot euh, qui est le lien vers le capteur anémomètre Girouette qui est en tête de mât si je le branche je perds tous les instruments d'un seul coup donc il y aura un faux contact quelque part Parce que normalement le réseau euh, simnet est protégé euh, contre une panne Sauf si